Bonjour, il y a quelques jours j'ai publié une vidéo d'un trader qui a publié ses résultats du mois de mai donc il a gagné 54 860 euros. Donc, vous trouverez cette vidéo euh, si vous regardez parmi mes précédentes vidéos et aujourd'hui je vais vous parler euh, des résultats d'un autre trader donc de Benoît Rousseau dont je vous avais déjà parlé. Et Benoît Rousseau a publié ses résultats également du mois de mai 2018. Et également, il montre ses résultats des cinq premiers mois de l'année 2018. Donc, vous voyez ici sur le, sur le tableau, Donc, il, a, il a deux comptes puisqu'il traite de, de deux manières différentes. Et donc un premier compte à 37 016 euros et l'autre compte à 33 874. Donc il a gagné déjà environ 70 000 euros depuis le, le début de l'année 2018. Donc pourquoi je publie cela Eh bien parce que je pense que c'est intéressant de voir les résultats concrets que peuvent faire des traders. Et euh, ça peut vous encourager bien sûr à, à persévérer et surtout à, à travailler euh, une méthode de trading bien spécifique. N'essayez pas de chercher à gauche et à droite, concentrez-vous sur une méthode et moi je vous conseille euh, le scalping. Donc cherchez des formations au scalping, achetez différentes formations, vous avez euh, ma formation au scalping et ma formation Ishimoku je pense en toute modestie euh, sont vraiment euh, intéressantes pour, pour démarrer, pour débuter et après vous pouvez bien sûr adapter votre méthode à votre propre personnalité. Je pense que chaque trader doit trouver exactement euh, la méthode qui lui convient le mieux et euh, de cette manière-là vous, vous arriverez à des bons résultats comme ceux que je publie. Je chercherai encore euh, euh, d'autres vidéos publiées par euh, des traders et j'essaierai de les partager. Euh, donc ici Benoît Rousseau, bon je le connais depuis quelques années et c'est lui qui m'a inspiré en quelque sorte euh, dans ma recherche d'une méthode de trading efficace et euh, lui s'est spécialisé depuis une dizaine d'années dans le scalping et moi aussi j'ai cherché donc à me spécialiser là-dedans puisque euh, j'avais suivi une formation qui ne donnait pas de bons résultats qui était du day trading euh, et donc j'étais très déçu par, par cela et donc j'ai persévéré, j'ai cherché donc euh, des traders qui avaient des bons résultats et euh, je me suis donc focalisé sur le scalping et comme vous voyez vous pouvez voir dans la vidéo donc de, de Benoît Rousseau et dans ses différentes vidéo ainsi que sur son, son site Andlil euh, et ses qu'il s'est spécialisé depuis une dizaine d'années en scalping et qu'il a bien sûr euh, de bons résultats de manière euh, régulière. Donc moi je vous encourage à faire du scalping, à, à chercher euh, la méthode de scalping qui vous convient le mieux et vous verrez que c'est certainement la, une méthode qu'on peut apprendre le plus vite par rapport à d'autres méthodes et qui donne réellement de bons résultats quand on arrive à être rigoureux, à avoir de la discipline. Donc en dessous de la vidéo vous aurez, un, je vous mettrai le lien vers la, la vidéo complète donc, de Benoît Rousseau, moi je vais vous donner des, des petits extraits ici en commentant un petit peu ce, ce qu'on peut voir. Donc ici sur le tableau vous voyez euh, que sur ce compte-là il a un taux de réussite de 88% donc euh, sur 1146 trades il en a 72 de perdants et ici donc euh, sur 1514 traits, il en a 1218 gagnants, 198 perdants et 98 neutres. Donc vous voyez que au plus vous tradez à court terme, au plus vous avez un, un, bon, euh, un bon taux de réussite. Donc euh, c'est important de, de regarder cela et ça me semble évident que le scalping est d'une part la méthode qu'on apprend le plus vite. Pourquoi Parce que vous faites beaucoup de trades et ensuite euh, parce que le point clé c'est d'arriver à maîtriser ses pertes. Donc vous voyez ici sur le graphique de droite que par moment euh, il, il a eu des, des pointes de perte qu'il a rattrapé alors que sur le graphique de gauche donc euh, il, il, a, il a très peu de, de points comme cela il, il explique pourquoi parce qu'il traite d'une autre manière donc là aussi vous, vous pouvez apprendre euh, euh, des choses intéressantes à, à ce niveau-là. Voilà, je vous laisse regarder déjà ce, ce petit extrait et je vous retrouve après. Euh, donc, on va aller donc chercher précisément. Hop. Euh, le petit calendrier, il est là. On passe en mai 2018. Hop, 1er mai. À euh, bah minuit. Toc, hop. 1er mai à minuit. Euh, là c'est le 8 juin hop non on va aller le 31 mai jeudi 31 mai euh, 23h59 voilà donc ça c'est le résultat euh, sur futur et puis là on va voir euh, mon résultat donc on va faire exactement la même chose Hop, on va aller chercher le 1er mai clac minuit alors c'est un peu long mais bon il y a tellement de mauvaises langues de jaloux sur sur internet hop qu'en faisant comme ça bah j'ouvre les comptes devant vos yeux Uh, c'est certifié donc par pour les comptes futurs par pro Future et interactive Broker numéro 1 mondial sur cfd et là le compte cfd donc c'est certifié par pro cfd et uh, ig numéro 1 mondial sur cfd donc on ne peut pas faire uh, plus transparent que ça uh, vous ouvrez compte en direct et vous voyez uh, tout ce qui se passe euh, et on y va pour le 31 Et on a dit 23h59 Et donc, voilà Alors, futur Voilà, le plus important Futur, donc un gain de Dans le mois de 7969 euros Un ratio gain-perte Un profit-factor de 30 mmh. Ça, j'en suis totalement fou C'est ma grande fierté du mois j'ai pas eu une seule journée de perte. alors je me suis vraiment vraiment vraiment concentré sur ce que j'appelle le trading sniper sur sur le compte futur c'est à dire que je n'ai vraiment pris des positions que quand j'étais sur à 99% du résultat où j'étais prêt à alors en tout cas, à le regretter fortement si, si, si je n'avais pas pris la position. Donc, vraiment, j'ai fait euh, comme ça du petit scalping de très très serré. Alors, avec des gars, on voit hein, 200-300 euros, ça va pas bien haut. Ça, ça, va, ça va pas bien haut. Mais par contre, on a une régularité d'enfer. C'était vraiment ce que je cherchais. C'était mon défi en fait. Alors là, je, je suis un, un garçon un petit peu euh, encore enfantin. Et je m'étais dit sur, sur le mois de, de mai. Je voudrais ne pas avoir une seule journée de perte et ne pas avoir un seul trade rouge. Alors, j'ai pas une seule journée de perte. Par contre, j'ai eu trois, trois pertes, trois trades rouges. Donc, je n'ai pas fait le, le mois parfait. Mais bon, il a quand même une, une, une, une super tête. Alors, vous voyez, euh, je vous en avais parlé déjà il y a quelques, il y a quelques mois. Vous avez de temps en temps des petites accélérations comme ça, boum boum, par palier. Ah, donc ça c'est quand j'ai réussi à atteindre de quoi vivre pour le mois là vous voyez à partir de 2000 euros sur futur j'avais aussi fait des gains sur sur cfd j'avais fini mon mois donc j'ai un trading qui est un petit peu plus on va dire euh, euh, un petit peu moins serré un petit peu plus un petit peu plus large donc c'est reste toujours du scalping du scalping entre guillemets euh, légèrement des trading pour moi ça veut dire qu'au lieu d'attendre quelques secondes je me permets si la position est verte d'attendre un petit peu pour si jamais on a un up pouvoir bénéficier du up et puis si jamais on monte un peu et qu'on redescend bah, j'encaisse ou je sors ou je, ou je sors flat mais donc ça permet un petit peu de de, de libérer les, les performances et pour euh, CFD à risque limité, euh, là, par contre, j'ai eu euh, deux, deux journées rouges, donc je n'en suis pas satisfait. J'ai fini la, la, la journée, là, ça devait être à moins 700 ou moins, ou moins 800 euros. Par contre, j'ai explosé ma plus grosse euh, perte. Euh, annuel parce que je crois que j'étais dans les 1000 euros et là j'ai eu une perte de 4140 euros alors là en fait qu'est ce qui s'est passé vous la voyez pas là parce que j'ai fini la journée je crois que c'était le 27 ou le 28 j'ai fini la, la, la journée vert c'est à dire grosso modo que j'ai sacrifié enfin j'ai pas sacrifié j'avais un gros comment dire un gros gâteau j'avais un gros gain dans la on intraday donc et euh, bah, je me suis permis d'être un petit peu plus, euh, comment dire, lâche que d'habitude, à essayer de prendre plus de loups que d'habitude. Et bah patatras, les euh, 4200-300 euros que, que j'avais gagné je me suis retrouvé à zéro. Euh, ce qui m'a fait une journée euh, plate euh, comme ici, mais euh, avec une perte maximum de 4000 euh, euros. Bon, alors c'est pas vraiment une perte parce que c'était sur, euh, sur des gains intraday que j'étais prêt à rejouer je crois que c'est le mot hélas c'était vraiment du, du jeu mais vous voyez hein, sur le compte cfd je suis euh, hop là on, on le voit là c'est voyez c'est ici je me mis à scalper de manière vraiment très très très très très très intense et hop euh, bah j'ai euh, j'ai lâché euh, tout tous tout les gains que, que j'avais pu faire et puis euh, et puis je me suis euh, le lendemain bah, j'ai repris pop, pop pop et on, est, on, est, on a réattaqué mais on, on voit tout de suite on n'a pas du tout du tout la même la, la même courbe donc là c'est les futurs c'est le petit compte que je soigne euh, c'est du trading vraiment le plus régulier le plus le plus précis possible et là sur CFD risque limité c'est du trading aussi régulier mais quand j'atteins euh, des gains assez élevés je les remets entre guillemets en jeu et ça peut me mettre des bonnes petites claques donc là on voit là ici je me suis pris une petite claque ici aussi je me suis repris une claque de 2000 euros je suis passé de 10 000 à 9000 et puis après on enchaîne on rescalpe on rescalpe etc donc c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus haché alors vous allez me dire mais pourquoi ne pas trader aussi bien que entre guillemets ce que tu fais sur sur futur bah, tout simplement parce que euh, j'ai besoin aussi d'avoir un petit espace euh, j'allais dire un petit peu plus créatif euh, parce que vraiment le, le, le trading sur futur c'est une, une assaise de moines euh, bénédictins du XIIe ou XIIIe siècle donc vraiment je, je, suis dans, je suis dans le cadre, le cadre, le cadre, je respecte les règles bénédictines de Saint-Benoît euh, et là je, je ne déroge absolument à rien et sur futur, bah c'est quand, quand les gains sont faits, donc en étant très sérieux, ça monte ça monte plutôt pas mal. Et quand les gains sont faits, je m'autorise à tenter des gros coups. Et en fait, ça fait que le compte sur CFD à risque limité est beaucoup beaucoup plus dynamique. Hein, puisque si on regarde euh, depuis le début de l'année, hop euh, on va mieux le voir avec les transactions. Ah, bah ben attendez, voilà, c'était ça que, que, que je voulais vous montrer. Voilà, donc depuis le, le début de l'année, j'ai gagné 37 000 euros sur euh, Futur. C'est net, hein, toutes, les, euh, toutes les commissions, etc. Euh, sont, euh, sont déduites. Et euh, 33 000 euh, sur, euh, sur CFD. Donc, vous allez vous dire, sur Futur, euh, ils gagnent plus d'argent que, que sur CFD. Oui mais non. Euh, pourquoi Parce que sur, sur futur j'ai commencé à trader depuis, euh, depuis le, le début de l'année, hein, le, le, le 2 janvier. Euh, tandis que comme vous le voyez, j'ai strictement rien fait euh, avant le 12 mars sur CFD. Donc j'ai gagné à peu près la même chose. La seule différence, c'est que euh, j'ai commencé vraiment à trader sur, sur, sur CFD à partir du mois de du mois de 2 mars. Donc là on est euh, je fais de bilan sur sur fin mai là on est on, on est le le, le le 8 juin donc en deux mois en fait sur cfd à risque limité j'ai gagné 33000 euros tandis que j'ai gagné janvier février mars avril mais en cinq mois 37 000 mille euros sur sur futur alors ce qui est intéressant voilà c'est vous voyez justement ces transactions hop vous voyez que c'est quand même beaucoup plus euh, saccadé sur sur cfd et là et là vous avez une, un seul coup, boum, une super accélération donc ça c'était un super euh, un super pyramidage euh, euh, entre guillemets et c'est un petit peu ce que je recherche sur cv ça je suis prêt à prendre à prendre des euh, des pertes hein, ici on voit on a une petite perte là on a la perte du mois de, de mai de, de 4140 euros dont je viens vous parler mais ça permet d'enchaîner et là en fait j'ai plutôt sur le sur le compte cfd je n'y touche pas j'ai plutôt une, une vision j'allais dire sur l'année grosso modo donc là je suis à 33 000 de gains euh, si jamais je redescends à 25000 c'est pas grave je veux dire c'est pas grave dans le sens où euh, j'ai absolument pas touché cet argent j'ai pas fait euh, je n'ai pas euh, je n'ai pas utilisé pour pour pour, pour, euh, pour vivre ça s'accumule en fait hein. donc euh, la somme grossit depuis le bah, de 33 000 euros là de, depuis euh, de, de, depuis deux mois et euh, si je redescends à 25 000 bah, ça fait toujours 25 000 euros euh, de de bénéfices euh, euh, sur l'année alors si jamais je passe de 33 000 à 25 000 c'est parce que j'aurais tenté un un coup un gros coup un pyramidage un swing trading par exemple pour essayer de me propulser vers vers les 50 000 les 50 mille euros généralement quand, quand je me fixe une perte de 4000 euros ou de 5000 euros c'est que j'ai un target profit de, de 10 000 euros je suis je suis généralement sûr sur ce système si je suis prêt à perdre un c'est pour en gagner deux je suis pas en système 1 1 c'est à dire que si je pense si si si j'accepte un stop euh, une perte de 1000 euros c'est pas pour aller chercher 1000 euros de gains c'est pour aller chercher 2000 selon mes projections bon bah là Là, ici, ça n'a pas marché. Là, ça a plutôt bien marché euh, les, les projections. Donc, voilà un, un côté euh, extrêmement dynamique. Donc, pour le moment, ça se passe bien. On est euh, quasiment euh, à la moitié euh, de l'année, puisque là, on est le, le 8 juin. Ça fait 70 000 euros. Si je continue sur cette progression, ça me fera des revenus de, de l'ordre de 140 000 à 150 000 euros. Donc vous voyez les résultats que Benoît arrive à obtenir régulièrement et sur le mois de mai donc il a fait 19 000 euros de gains, vous voyez qu'on peut arriver à de très bons résultats et avec surtout un taux de réussite très important donc 95% sur ce compte-là, 83% sur ce compte-là, donc seulement 3 trades perdants sur 233 trades. Donc ça vous montre réellement que la technique de scalping, lorsqu'elle est bien maîtrisée, vous permet d'avoir un taux de réussite très important. Et il faut surtout, surtout éviter de se laisser embarquer dans un trade perdant qui risque de, de vous faire perdre peut-être tous vos bénéfices du mois. Donc c'est la clé du trading du scalping, mais euh, le scalping est pour moi réellement la meilleure méthode de, de trading. Euh vous permet euh, tout puisque vous pouvez très bien dans certaines conditions laisser, laisser courir un trade une fois que vous avez sécurisé votre position. Donc euh, euh, il est bien plus simple de, de, de faire du day trading et du swing trading sur certaines positions euh, quand vous maîtrisez bien le scalping qu'à l'inverse si vous ne maîtrisez que du swing trading et du ou du day trading ben vous serez incapable de faire du scalping. Donc un trader qui, qui commence par le, le scalping sera bien plus complet qu'un trader qui ne fait que du, du swing ou du day trading. C'est la raison pour laquelle je vous encourage réellement à faire ça. Euh, si vous cherchez une méthode de trading efficace, bon, vous pouvez bien sûr essayer de comprendre et de copier la méthode de Benoît. Euh, je vous encourage à chercher différentes méthodes de scalping, vous avez ma méthode de scalping, vous avez les liens ici au-dessus et en dessous de la vidéo euh, pour 197 ou 297 euros avec ma formation Ishimoku vous aurez une très très bonne base de départ, vous pouvez regarder sur mon blog Serge Demoulin les avis de mes étudiants. Je crois que je n'ai pas à rougir de ce que je leur ai proposé comme formation et ça me fait très plaisir d'avoir des retours positifs de mes étudiants. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace eh bien je vous encourage à regarder des vidéos comme celle de Benoît où vous voyez concrètement les résultats d'un trader qui vit de son trading. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, inscrivez-vous ici en dessous et j'espère vous retrouver ainsi dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt